Salut à tous, c'est Kino Pour ceux qui ne savent pas, le mois de juillet et août ont été bercés par un concours organisé par Halo.fr sur Halo Wars 2, en baptême du feu terminus. L'objectif était de réaliser un maximum de points en solo, en jouant sur n'importe quel mode de difficulté et en jouant avec Atriox. Nous sommes conscients que certaines personnes n'ont pu participer à ce concours, se jouant sur Halo Wars 2, sur un mode de jeu présent seulement dans l'éveil du cauchemar, son extension. Nous remercions tous les participants et tous ceux qui se sont intéressés de près ou de loin à ce concours. Certains sont même venus demander les scores et ça c'est cool. Alors sans plus tarder, nous allons nous lancer et découvrir les 7 participants validés de ce concours. Je rappelle que le gagnant gagnera au choix 2 mois de Xbox Game Pass Ultimate ou une carte Steam d'une valeur de 20 20€. En 7ème position, Voiture JB Premier à avoir participé, il se retrouve finalement le dernier de ce classement avec seulement 767 013 points. Un grand merci et bravo à lui pour sa participation. En sixième position, Var Vadami. Il n'a pas précisé son support, mais a marqué 2 097 003 points. Du beau score, mais ça ne suffit pas pour monter plus haut dans ce classement. Un grand merci et bravo à lui pour sa participation. En cinquième position, Andrius. Lui, il a un nom qui sonne bien chez les parias. Malgré ça, ça ne suffit pas. Avec ses 3 374 590 points, il se retrouve seulement 5 cinquième et ne pourra pas approcher plus près à Triox. Un grand merci et bravo à lui pour sa participation. En quatrième position, la place la plus ingrate aux portes du podium, avec un score trois fois supérieur à son prédécesseur. Ace hey Tigre 3 à 10 791 5 points, plus de 10 millions de points, et nous ne sommes pas encore sur le podium. Bravo à toi, Ace Tigre, et merci pour ta participation. En troisième place, podium, avec 18 655 512 points, Santé Sante prend cette troisième marche du podium. On peut le féliciter. Mais les scores suivants vont être exponentiels. Un grand bravo et merci à toi pour ta participation. Deuxième place, second de ce classement et de ce concours. Archer Spectre avec 28 211 622 points. 10 millions de points de plus que son prédécesseur. C'est un score formidable. Merci à toi et bravo pour ta participation. Pour la première place, on creuse encore plus les écarts. On met tout le monde d'accord. Je vous présente notre grand gagnant, Dégom, avec 47 919 890 points. Félicitations à lui pour cet énorme score. Tu es notre gagnant aujourd'hui, notre paria à nous. Et nous allons te contacter très rapidement au sujet de ta récompense. Encore une fois, merci à tous les participants. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Faites gaffe aux parias faites gaffe au lieutenant d'Atriox que vous pourrez peut-être croiser. Vous trouverez peut-être Dégom parmi eux. En attendant, Atriox voulait te féliciter personnellement. <rire> tu sembles digne des parias. J'ai besoin de guerriers tels que toi, Tégum. Ensemble, nous vaincrons les humains, les démons, et nous prendrons contrôle de la galaxie. Ensemble